Bonjour mes frères et sœurs. Vous voyez, je suis dans mon couvent. Vous voyez bien, je suis dans mon couvent. Voilà les génies. Je suis dans mon couvent. Je suis dans mon couvent comme ça, que vous voyez. Vous voyez très bien. Je suis dans mon couvent. Je suis dans mon couvent. Vous voyez bien. Je suis dans mon couvent. Vous voyez bien. Mon vous voyez bien. Bon, voilà mon diplôme de fin d'apprentissage. Voilà mon diplôme. Et moi, on m'appelle tout simplement maître professeur Divedi, dit le maître Inan. Je suis tout à votre disposition par rapport au calibasse magique, portefeuille magique, tout et tout. Je vais vous présenter une petite démonstration du calibass magique. Et ça existe chez le maître Inan. Et sans plus tarder, et sans plus douter, venez directement, n'hésitez pas de me contacter sur le 00. 229, 99, 27, 88, 66. Donc, je vais vous présenter une petite démonstration de la calibasse. Vous voyez bien. Voilà la calibasse magique. Il n'y a rien dedans. Vous voyez très bien la calibasse magique. Je, je l'ai ouvrir Il n'y a rien dedans. Vous voyez bien. Venez voir le travail de génies Sans plus tarder. Venez voir. Ça va à m'équiper d'argent vous ah, voit très bien vous allez regarder très bien voilà voilà la démonstration du de magique regardez très bien regardez bien la démonstration vous allez bien coller voilà l'air bien belle ouvrir vous allez voir la démonstration sans plus tarder vous allez me contacter directement vous regardez la démonstration vous voyez voilà voilà voilà le vrai billet du banc qui vient de sortir dans la carabasse faire billet du banque qui vient de sortir dans la calabasse voilà sans plus tarder fait directement me contacter sur 00 229 99 27 88 66 je suis à votre disposition vous voyez bien je suis à votre disposition vous voyez sans plus tarder le maître professeur Djivé dit le maître Ina je suis à votre disposition et satisfait juste de payer les frais d'ingrédients et vous serez satisfait. voilà donc voilà ça et voilà aussi mon diplôme de fin d'apprentissage donc voilà voilà l'argent qui vient de sortir dans la vallée dans le Calbas plutôt de regarder donc c'est ça donc n'hésitez pas de me contacter vous voyez n'hésitez pas de me contacter directement vous avez vu le pouvoir des génies donc n'hésitez pas de me contacter je suis à votre disposition c'est tout.